Recording in progress. Recording stopped. Bonjour, bonjour, donc c'est notre premier jour de jeûne aujourd'hui, si vous avez déjà mangé c'est pas grave, vous pouvez vous rattraper demain. verset que le Seigneur m'a donné pour le jeûne, cela est terrible. C'est puissant, puissant. Bonjour, bonjour. Ceux qui sont connectés sur Zoom, bonjour. 1 Samuel chapitre 32 verset 8. On est de quoi noter Donc euh, le jeûne va partir de euh, d'aujourd'hui. On va jeûner aujourd'hui, on va jeûner demain et euh, après demain. Si vous avez une condition euh, physique, il euh, y en a qui ont le diabète, il y en a qui ont l'attention, il y en a qui sont sous médicaments. Ne jeûnez pas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Le plus important dans le jeûne, c'est que si tu rejoins les autres, c'est que tu te mettes euh, premièrement dans les conditions de prière. C'est très important. Donc, si vous avez le Donne-moi-Tout, vous pouvez utiliser. Bon. Des armées, je te remercie pour chaque personne que tu as connectée à cette vidéo, à, cette, à ce direct, à cette prière Dieu, tu es un Dieu d'amour, tu es un Dieu de bonté, tu es un Dieu de miséricorde Nous avons passé 11 mois à se retrouver Nous ne savions même pas que nous étions perdus Mais tu as dit dans ta parole que si nous venons à toi, tu ne peux nous rejeter Seigneur Papa Yahweh, nous sommes aujourd'hui au dernier jour de ce 1e mois. Et malgré toutes les batailles que nous avons parcourues, nous avons endurées, nous savons que tu veux faire quelque chose de nouveau dans notre vie. Papa Yahweh, toutes les personnes qui vont écouter ceci après, toutes les personnes qui vont se connecter plus tard, je demande, Père, que tu ouvres leurs yeux. J'enlève tout mauvais sort, tout enchantement, tout sortilège, tout voile que l'ennemi a mis, a placé sur vous pour vous empêcher de voir qui vous êtes, de comprendre ce que vous avez à faire. Et tout endroit d'où vous avez été délocalisé, délogé, euh, euh, euh, déraciné, qui était le vôtre de droit. De droit. Je demande la restauration divine, parfaite, dans ce douzième mois. Toute grossesse qui avait été retardée. J'ai un ami qui m'a dit avant-hier que sa femme a accouché au douzième mois de grossesse. Toute chose, tout, tout business que vous attendiez qui était tellement retardé. Je demande au Seigneur qu'en ce douzième mois, il travaille à l'intérieur de vous. Je commande à vos nuages qui sont pleins depuis des mois. Vous entendez le tonnerre. Vous voyez les éclairs. Vous savez qu'il doit pleuvoir. Toute pluie qui a été retenue. Je demande que le Seigneur, par sa main puissante, cette main divine qui a délivré les enfants d'Israël de la main des Égyptiens, que le Seigneur vous sorte de là pendant ce jeune Seigneur, restaure les étoiles pendant ce jeune Seigneur enlève les voiles sur les visages des gens tout voile de laideur tout trou où on vous avait enfoui Seigneur, démasque si vous vous connectez sur Zoom, je vous en prie coupez votre micro, on ne va même pas le faire aujourd'hui donc coupez votre micro que les voiles qui ont été placés sur vous vous soient dévoilés Montrer, révéler Et que ces voiles soient ôtés. Père Pour ceux qui croyaient qu'il est déjà trop tard Fais dans leur vie ce que seul toi tu peux faire Pour ceux qui vivent dans le mensonge Et ça les ronge depuis des années Seigneur je demande Que ta vérité les libère la Bible dit vous, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous affranchir. Seigneur, nous venons placer ces jours de jeûne que nous avons déclarés sur le sceau de la vérité. Tu as dit, je suis le chemin, je suis la vérité. I am the way, the truth and the life. Seigneur, que tu leur donnes la vie à nouveau. Et je demande ceci au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Bonjour, bonjour. Vous savez, je précise pour le jeûne. Ceux qui ont des, des conditions de santé, femmes enceintes, personnes diabétiques, sous médicaments, euh, je vous en prie, ne vous cassez pas pour jeûner. Rejoignez juste dans la prière. Maintenant, pour ceux euh, à qui le Seigneur va mettre dans le cœur, faites le jeûne sec carrément, faites trois jours de jeûne parce que je ne vais pas vous mentir la bataille appartient au Seigneur the battle is the Lord c'est vrai que dans cette responsabilité que Dieu m'a donnée je vous enseigne comment vous lever je vous enseigne mais récemment jusqu'à même hier nuit à minuit le Seigneur me montrait qu'il y a ce que je peux faire et il y a ce que lui peut faire donc dans tout ça. Il y en a parmi vous êtes en train de faire votre travail spirituel. N'oubliez pas que la main du Seigneur, sa main là. Quand le Seigneur te donne la parole, tu peux prendre la parole tu te lèves, tu marches avec parce que tu sais que Dieu a parlé. Maintenant, je vais venir sur les blocages. On a déjà bien dit le passage qu'il m'a donné toute la nuit, je vais te l'entendre. Un Samuel pursue and overtake. Je vais d'abord lire le passage après je vais, et je vous demanderai de relire l'histoire, le contexte de ce passage après. Donc je, le soir je vais prêcher là-dessus. 18 h Donc pendant, 4, pendant 3 jours, non 4 jours. Donc mercredi, jeudi, vendredi, samedi. On aura prière à 6 h prière à 18 h Et pour ceux qui font le jeûne sec, je vous en prie, dites-moi inbox. Si je, peux vous, si je peux vous appuyer encore plus. Mais ce sera 6 h 18 h je vais lire le passage. Seigneur, je bénis ta parole. Je lis en français, après je vais lire en anglais. Et David consulta l'éternel. Là, ils sont en train de partir en bataille. Et parfois, vous pensez que votre... vous n'êtes pas en bataille. Oh, oh, oh, oh. Oh, lisons d'abord. Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Je pense que dans ce contexte, on leur, leur avait volé tout ce qui leur appartenait. Ils se sont rendus compte qu'on a tout pris. Et là, quand ils sont désemparés, David demande parce que beaucoup d'entre vous, il y a des, il y a des, des, des, des, des, des, des le Seigneur m'a montré des héritages familiaux. Ok, Cécile écrit une box. Si tu es dans le groupe de prière, je rappelle qu'il y a un groupe de prière. Donc, je partagerai peut-être si j'ai des déclarations ou des trucs comme ça. Je mettrai dans pendant ces quatre jours, parce que le groupe de prière, on ne fait rien dans le groupe de prière. Si ce n'est le jour où on jeûne, les autres jours je ne fait rien. Je ne poste rien du tout. Donc, si vous voulez, vous écrire une box, on vous met dans le groupe. Donc, ceux qui font le jeûne sec en particulier. Je ne veux pas vous mentir, je sens... Aïe, ah, j'ai... Oh my God. C'est parce que si vous me faites mes témoignages parfois, euh, vous allez penser que c'est... Je n'exagère pas. Ok. Bon, je vois ici des gens qui veulent me parler. Ceux qui sont dans le groupe de prière et qui veulent me parler, je ne veux pas demander d'argent pour les consultations. Donc si jamais vous avez... Parce que quand je vais recevoir vos sujets de prière, il se pourrait que je vous appelle pour prier avec vous. Donc, on va lire 1 Samuel, chapitre 30. Je vais lire en version anglaise. Donc, pendant ces quatre jours, on va dire que c'est open. Vous pouvez me, on, je peux vous parler. Mais ceux qui sont en prière, je ne veux pas ceux qui sont... Oh, je voulais te raconter que ceci. Ok. Donc, 1 Samuel, 1, uh, 1 Samuel, chapitre 30, verset 8. And David inquired of the Lord, Shall I push, pursue this raiding party? Will I overtake them? And then he answered, Pursue them. Pursue. You will certainly overtake them and succeed in the rescue. Écoutez. Ça, c'est votre saison pour récupérer ce qu'on vous a volé. Je sais que certains d'entre vous, vous ne savez même pas qu'on vous a volé quelque chose. Il dit parfois que je suis la cheftaine des gens à qui on a volé des choses. On veut te voler ta vie de prière. Il y en a parmi vous, vous étiez des feux dans la prière. Il y en a parmi vous, vous avez des dons. Vous avez des ministères en vous. Quand il parle comme ça, sent... Je sens... et Sûrement, vous allez sentir ça en vous. Il y en a parmi vous, vous avez servi Dieu il y a de cela des années. Quelque chose s'est passé. Something happened. Et puis... Pouf Tu te lèves un matin, ton cœur est dur. Ton cœur est dur. Tu ne veux plus entendre parler de Dieu. Tu, tu es là. Il y en a parmi vous... Cette année, janvier, février, mars, vous avez vous bénédicté. Vous voyez, la, donc tu as commencé un business, tu as acheté un terrain, tu t'es marié, tu es tombé enceinte. Tu voyais ta restauration. Oh Seigneur, je sens tellement la présence du Saint-Esprit. Oh. Et tu demandais à Dieu, est-ce que je peux oser croire? Seigneur, est-ce que c'est vrai? Seigneur, donc je peux encore. Comme Sarah qui a demandé à l'ange. L'ange vient dire que tu auras un enfant l'année prochaine. Une vieille femme comme moi. Une vieille femme comme moi. Tu sais combien de fois j'ai essayé? Chaque mois quand je vois mes règles, tu sais comment je me sens? Chaque mois quand je vois mes règles, mon mari me demande que c'est encore venu. J'ai dit oui. Ça fait peut-être 45 ans qu'on cherche l'enfant. Ça fait 55 ans, ans qu'on cherche l'enfant. Tu viens me dire aujourd'hui que je vais, encore, je vais encore... Je vais rire, je vais être heureuse. Tu sais combien de fois on m'a humiliée dans ce mariage. Tu sais combien de fois on m'a humiliée. Seigneur, ça fait 10 ans que je suis ici. Je n'ai pas de boulot. Je n'ai pas de papier. Tu sais combien de fois on... Il, il, il m'a déposé il, il m'a abandonné avec les enfants. Oh Seigneur, oh là là. Mmh. Oh Seigneur, Seigneur Jésus. Tout ce que vous pouviez faire, c'était pleurer. Et dans ce chagrin, l'amertume remontait. Vous savez, l'amertume, c'est plus, plus, plus amer que le dolé. C'est quelque chose... C'est comme un venin que tu ne peux pas voir. Mais ça te, ça te vide de ton espoir. Ça te sèche. Ça sèche ta foi. Ça vole ta beauté. La mer, tu voles ta beauté. Je sais que vous n'allez peut-être pas croire. Il y en a parmi vous. Il y a cela, six mois, vous étiez belle. -elle. On oh, vous dit, tu te lèves le matin, tu vas là au lit. Tu n'as même pas envie de faire quelque chose. Tu vas là, tu es là. C'est comme si... C'est comme si ta tête ne peut même pas penser à un sujet de prière. Écoutez, parfois quand je parle, vous croyez que <rire> ma vie est parfaite. Vous ne savez pas les combats que je dois mener. Et ce qui me... Ce qui me... Surprend toujours avec Dieu, c'est que... Parfois je mène ces combats quand j'arrive au bout. Il me montre que je ne menais pas seulement pour moi. J'ai moi ai avalé la honte. Moi, il est pour moi honte. Quand je mène le combat, il y a des moments où tu restes comme ça. Tu te lèves le matin, vers 8h, 9h. Tu sens. Hier, par exemple, je suis restée comme ça le matin, vers 8h, 9h. J'ai senti une vague. J'appellerais ça même une attaque spirituelle. Je ne sais même pas comment elle m'appelait ça. Je crois que je, tout ce que je devais faire hier, mes employés connaissent. J'ai eu carrément un malaise. Et spirituellement, je sentais ma force me quitter. Je dis, Seigneur, je n'ai l'envie de rien faire. Je, ça, chez certains, ça peut se transformer par la dépression. Tu peux avoir envie de te suicider, mais si tu te dis que ah, je vais laisser mes enfants à qui? L'ennemi a des attaques. Et parfois vous croyez que c'est seulement quelqu'un qui va venir physiquement t'attaquer. Non. La Bible dit que quand tu as, quand tu as semé tes choses, tu as fait tes plans avec ton gars, tu as, tu as semé ton business, tu as acheté ta marchandise, tu as déposé, tu es parti te coucher pour dormir. Dans la nuit, c'est dans la Bible. Coupez vos caméras et vos micros. Jomo, Fotso et Jackie. Dans la nuit, l'ennemi se lève. Et donne. <rire> Comme elle a demandé le de visage, elle pense que c'est bon. Il vient, il gâte, il gâte, il gâte. Et croyez-moi, l'ennemi a plus d'un tout dans son sac. Parfois, je crois qu'il a tout vu. Quand il y a une couleur qui sort, je dis Ok, on a mélangé 5 couleurs pour que ça donne l'autre. C'est quoi Ça n'existe pas dans les, dans les couleurs. C'est quoi ça Quand tu fais, tu es prêt à mener cette bataille. Tu dois d'abord comprendre que tu es sur un champ de bataille. Chose qu'on ne comprend pas souvent. Tu dois d'abord comprendre que tu es sur un... Jomo, coupe ton micro. Tu dois comprendre que tu es sur un champ de bataille. Deuxièmement, tu dois comprendre que tu n'as pas été jeté là-bas et que tout va contre toi. C'est-à-dire tu es dans une bataille qui est injuste. Quand Dieu a un David, David savait qu'il va devenir roi ceux qui vont jeûner et qui auront du temps prenez du temps, vous lisez un peu on, a, on a un Samuel à partir du, vers, du chapitre 16 so, le roi même qui était son allié qui était son ami se retourne contre lui, veut le tuer car il a que ah tiens donc tu seras roi le roi commence à avoir une haine dans son cœur pour David Saül a tellement détesté David que David ne comprend pas que je n'étais rien fait c'est moi qui te soulageais Yes. Et, et ce sont ces questions parfois qui font que vous ne comprenez pas ce qui se passe, mais Seigneur, j'étais avec la Donc donc c'est la femme qui gâte mon mariage. Et je regarde, je, je, je faisais confiance à son gars. C'est lui qui vient vider ma caisse, c'est lui qui vient prendre mes appareils, Il faut mes appareils, pas vendre. Après, il me dit qu'ils ont volé. Vous devez être conscient des. On a un endroit des schemes. C'est comme des plans, c'est comme des, des méthodes. C'est comme des. Et, et le truc, c'est que quand tu découvres ça, quand ça te prend, ça rentre dans, ta, dans tes os. Ça te consomme, ça te, ça te mange. Et, parce que tu te demandes pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait Voilà toujours ce qu'on se demande. Qu'est-ce que j'ai fait à quelqu'un mais c'est pas c'est moi qui ai de vous aider. Allez le aide somme 35. Attendez, je vais vous, je vais vous donner quelques quelques versets là -dedans. Dans le somme 35, quand David dit, Seigneur, là il parle contre ses ennemis. Ça, c'est un somme que vous allez beaucoup utiliser aujourd'hui dans ce, dans, ce, dans ce jeu. Défends-moi contre mes adversaires. Combat ceux qui me combattent. Ceux qui te combattent là, c'est qui Descendons un peu. Verset 11, psaume 35. De faux témoins se lèvent. Ils m'interrogent sur ce que j'ignore. Ils me rendent le mal pour le bien. Ça veut dire qu'à un moment, moi, je vous faisais du bien. c'est que vous allez te choquer hein? Mais il n'y a rien qui est nouveau sous le soleil C'est ce que tu vis là Et parfois vous croyez que non le mal vient de loin Non, non, non, non, non Ne pas pas chercher loin Et c'est à côté de toi C'est là Et il dit Et moi quand ils étaient malades Je revêtais mon sac Je jeûnais pour eux Je priais pour eux Je baissais la tête comme ça, j'étais là. Je fais quoi? Je prie. Seigneur aide-la, Seigneur sauve-la. Oui, Seigneur restaure son mariage. Seigneur que son business marche. Et la Bible dit, comme pour un ami, pour un frère. Verset 15, psaume, 30, psaume 35. Puis quand je chancelle, parce que tu vas chanceler un moment. Chanceler, ça veut juste te dire que tu, tu cognes ton pied. Tu, tu, tu trébuches. Pour le groupe de prière, faites un message inbox. Vous dites seulement groupe de prière. Parce que j'ai trop de Decepticons. Ça, c'est le troisième groupe de prière que j'ai dû créer. Dans l'ancien, j'avais les décepticons Donc, quand quelqu'un veut adhérer au groupe de prière, il envoie un message. Ok? Il y a les numéros ici. Et pour Doala. là... Euh, tous les jours de lavage je vous venais sur place je vais faire tout ce qu'il a à faire avec vous si je suis dans votre ville, je le ferai si je suis pas je le ferai à distance j'ai dit il y a libreville il y a des et douala le premier qui est demain et le 5 pour ceux qui auront le le demain vous pouvez venir sur place le lavage sera fait sur place ne cherchez pas à savoir là où je suis quand vous cherchez votre euh, euh, votre bénédiction ne cherchez pas là où je suis je vous en prie vous entendez m'écouter sur le téléphone personne n'est ici devant moi Je chancelle ils se réjouissent ils s'assemblent ils vont prendre le téléphone ils vont faire les forums sur toi ils vont s'appeler ils vont s'informer ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager ils me déchirent sans relâche ils grincent des dents contre moi Seigneur, jusqu'à quand le verras-tu? Seigneur, jusqu'à quand? Tu vas regarder quand? Jusqu'à quand? Seigneur, la soeur de mon mari ne m'aime pas. Je ne sais pas pourquoi. La mère de mon mari a décidé que je ne serai jamais heureuse. Seigneur, c'est moi qui faisais le shopping pour la femme-ci. Seigneur, c'est moi quand j'ai rencontré son fils. Il ne parlait pas avec elle. C'est moi qui ai fait qu'il se réconcilier avec elle. Comment elle peut être là maintenant elle, elle, C'est elle qui veut ma chute. Comment Protège mon âme contre leurs embûches. Ton âme, c'est là où tu ressens. C'est là où tu peux dire, Seigneur, je t'aime. C'est là où tu peux voir le soleil se lever sur ta vie avant que ça ne se passe concrètement, physiquement. C'est là où tu espères c'est là où tu penses. Je sais que vous demandez le groupe de prière. J'ai donné les instructions. Et si vous me mettez dans le groupe de prière, moi je suis très strict maintenant, hein, très. Donc pour, pour être dans le groupe de prière, faites un message sur cette page, inbox. Vous dites seulement groupe de prière, inbox pas en commentaire, parce que vous savez que j'ai plein de personnes qui trafiquent mes pages maintenant. Donc je ne posterai pas le lien du groupe de prière dans, dans les commentaires. J'ai ouvert le groupe de prière aux gens avant, c'était du n'importe quoi. Je ne veux plus. Donc, inbox, ou bien vous prenez un numéro sur la page, vous écrivez à ce numéro. Vous dites, ce euh, euh, groupe de prière, s'il vous plaît. Si vous n'apprenez pas à être discipliné comme ça, vous allez avez une groupe, je vais vous enlever. Parce que quand vous venez, vous faites un peu un chat, je vous enlève, moi. Voilà. Maintenant, ce qui manque quand on est en train de souffrir, je me rappelle, j'ai traversé ça il y a, pendant quelques jours. Tu manques la force pour maintenant retourner. Parce que vous, vous allez voir que David vient se plaindre à Dieu. Seigneur, regarde, regarde ce qu'ils me font. Maintenant, vous allez voir que dans l'autre partie de, la, de cette parole, c'est la même bouche qui est venue dire que regarde ce qu'ils me font, qui est en train de prononcer maintenant le verdict. Et c'est ce qui vous a manqué. Vous avez manqué la bouche. Pour détruire vos adversaires. Il y en a parmi mis, vous vous priez, mais après vous dites, ah, ça va. Il faut qu'ils fassent ce qu'ils vont faire. Dieu va me restaurer. Alors que Dieu attend que ta bouche parle. Dieu attend que ta bouche parle. Isaïe 54, au verset 17. projet contre toi sera sans effet bonjour monsieur le soleil et toute langue qui s'élèvera contre toi toi toi toi tu la condamnera on n'a pas dit que jésus va condamner on n'a pas dit que jocelyne va condamner toi, tu vas condamner tes oppresseurs. Ça veut dire que le verdict est dans ta bouche. Mais dans ce que l'ennemi va faire et qu'il a fait sur vous depuis, il a volé ce verdict. Tu restes parfois, tu n'as pas la force. Tu peux parler, tu peux te plaindre à quelqu'un pendant deux heures de temps. Ça, hein. c'est sucré. Oh Regarde ce qu'il m'a fait. Oh, qu fait. Regarde ce qu'il m'a fait. Regarde ce que la famille m'a fait. J'ai donné 14 années de ma vie Vraiment, regardez ce qu'ils m'ont fait Tu vas te plaindre Tu vas parler Mais Ta bouche ne va pas dire. Je condamne Les actes de ces personnes Je reviens au Somme 35 Let the glory of the Lord come Oh, let Lord Lord, let your glory come le soleil somme un... 35 à partir du verset 22 il dit éternel tu le vois ne reste pas en silence Seigneur ne t'éloigne pas de moi verset 23 réveille toi écrivez réveille toi écrivez juste réveille toi Bien dites chez vous, réveille-toi, Seigneur. Seigneur, réveille-toi. C'est toi qui va aller réveiller Dieu sur ta part, sur ta chose. C'est toi qui va te lever pour parler à l'armée, aux troupes. Avancez, vont pas récupérer ce qui nous appartient. Bibiane, il faut couper ton micro. Mon Dieu, mon Seigneur défend ma cause. Et là, il dit, verset 25, qu'ils ne disent pas dans leur cœur, ah, voilà ce que nous voulions. Que tous ensemble, ils soient honteux et confus. Ceux qui se réjouissent de mon malheur. Qu'ils revêtent l'ignominie. J'ai pleuré. Je me suis indignée. Je n'ai pas compris pourquoi ils ont fait ça. Seigneur, que l'ignominie les couvre. Qu'ils soient exposés. Une fois, ma, ma, ma elle était en Abidjan hier soir. 21h30. En fait, c'était à 22h30 même qu'elle était dans le bureau. Elle a un petit problème avec son, son fiancé. Il lui dit, le mariage est fini. Ils vont se marier le 8. Le 8. Une belle fille. Une belle fille. Et il y a cela, quelques jours, elle m'a contacté elle voulait la consultation. Elle dit, je veux la consultation. Après, elle me dit encore que, tu es sûr que si tu me consultes, ça va. Après, elle hésite encore, elle hésite. Je lui ai dit que, ma chérie, si tu n'es pas sûr, ne le fais pas. Elle sentait en elle qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Avant, hier soir, elle reste comme ça, la, petit problème, bam, il annule tout. Elle reste comme ça. Il dit ça, c'est la troisième fois qu'il annule le mariage. Il faut penser que c'est tout le monde qui est content de votre bonheur. Il faut penser que c'est tout le monde qui est content. Ah, elle a, finalement, hey, elle a trouvé un gars. Il est bien, hein? Même seulement les idées des gens-là, ça va aller toucher, ça va aller attaquer ta chose. Hum. N'est-ce pas maintenant, elle a, elle, a, elle a le visa, elle est bâtie en France, non? Hum. On va voir comment, elle, elle va voir les papiers. On va voir. Je reviens à 1 Samuel chapitre 30. Vous avez perdu tellement de choses que vous pensez qu'à ce moment de votre vie, vous ne méritez pas de restauration. Et même si vous pensez, même si sans idée, il y a une idée de restauration qui vient. Vous savez même pas quoi faire. Je ne même pas comment faire. La restauration ne vient pas au hasard. Si ce n'est pas encore venu, toi-même, tu t'avances tu vas. Poursuis. Parce que si tu les poursuis, même s'ils sont partis depuis 15 ans, même s'ils sont partis depuis 6 mois, depuis 6 jours, sont partis depuis hier tu vas les attraper tu atteindras quand tu vas atteindre tu vas pas seulement tu vas plus tu vas plus bagarrer avec encore que après ils vont te taper en te lancer son nom tu vas délivrer, tu vas restaurer, tu vas récupérer. Uvine Ruth, coupe ton micro. Ceux qui viennent dans le groupe de prière, si vous venez, vous ne coupez pas votre micro. Je vous dis ça deux fois, je vous enlève de la prière. J'allais faire le reste de prier dans le, dans le groupe juste, mais je vais continuer sur le, le direct. Cherchez de quoi noter. Vous voyez votre vie. À un moment, tu étais. Et quand ta vie est en train de s'arranger, tu le sens dans toi. Tu le sens. C est, c est... Ça vient avec l'excitation. le sais. Est-ce que c'est ton mariage? Écris. Ce sont tes enfants. Il y en a parmi vous, vous vivez pas dans le même pays que vos enfants. Tu as déjà tout fait. Tu as dépensé les 8000 euros. Tu as payé les avocats on n'a toujours pas donné le visa à tes enfants. Où tu as pris tes enfants, il y a un là. Un. Tu sais pas ce qui se passe. Maintenant, vous allez poster, écrivez juste les sujets de prière. Je vais lire vos noms et je vais m'accorder avec vous. Ne faites pas encore un. Écrivez d'abord sur votre papier. Parce que ce que vous allez mettre sur votre papier, ça va vous aider dans la journée pour prier. Par contre, les commentaires que vous allez mettre vont partir. Peut-être que c'est ton business, ton argent. Il y a cela quelques semaines, quelques mois, quelques années, tu avais beaucoup d'argent. Financièrement, tu ne t'inquiétais plus. Et tout à coup, comme job, en l'espace d'une journée, tout est tombé. Peut-être que c'était l'enfant. Tu as déjà fait même des, des inséminations. Ça a donné trois semaines plus tard, c'est sorti. Peut-être c'est le boulot. Quand ça va, tu trouves un boulot, tu as un cadre. Il y a un monsieur une fois. Sa fiancée est allée saboter son boulot. Elle me dit, je voulais qu'il souffre comme j'ai souffert. Il m'a trompé, il m'a fait ceci. J'ai dit, waouh. Et jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas que c'est elle qui a fait ça. La femme avec laquelle tu dors, tu lui dis que je t'aime. C'est quel genre de colère qui peut influencer la femme jusqu'à elle part. Elle dit à ton patron que voilà, tu as fait ça, ça, ça. Et elle-même, elle dit qu'elle sait que c'était les mauvaises actes, elle sait que c'était qu faux. Que les accusations qu'elle a dites sur lui, c'était faux. Alors que le, le boulot qu'il a eu, il a, il a, c'était après des jeunes prières. Il a tellement voulu ça. Je ne sais pas quelle est votre situation. Mais vous, vous, vous, il aussi les prières vagues. Seigneur, aide-moi. Seigneur, regardez bien ce que David dit. Que ceux qui me disent contre moi, Que ceux qui formulent bien, vos parce que le sujet de prier c'est comme une balle, c'est comme une flèche que tu lances. Et ne lancez pas vos flèches n'importe comment. Seigneur, nous prions pour la restauration de l'entreprise de Serh sec l'âme de cafando ceux de Zoom, pendant que vous écrivez, je vais vous prendre après. Parce que je vais arrêter Facebook bientôt. Restaure Gislin Nguenga. Restauration complète. Prière très incomplète aussi. Seigneur, restaure Pauline. Restaure Aristide. Seigneur, donne l'argent à Michel pour qu'elle puisse avoir le crédit dans son téléphone, les méga. Éternel des armées, je te confie tout sujet de prière qui est déposé ici. Seigneur, réveille-toi sur leur vie, que toute langue qui s'est levée, toute langue qui a eu à parler, qui a eu à comploter contre ces personnes, que ces langues soient condamnées maintenant, elles soient tues. Seigneur, ouvre les portes de Franchin Tudio, perdons-lui la prospérité. Seigneur, qu'il soit comme une étoile partout et passe. Ceux qui ont, à qui on a volé, on a volé vos héritages, ceux à qui on a volé leurs enfants, ceux qui sont en, en, dans les procès, depuis on n'arrive pas à trouver euh, de. de, de, de je, sais pas, je vois des gens en instance de divorce, vous bagarrez beaucoup avec les pères de vos enfants et tout ça. Seigneur, je déclare que cela soit arrangé à l'amiable. Ceux à qui on a volé de l'argent, ceux à qui vous doivent, qui vous restaurent votre argent, au nom de Jésus. Que l'aurait trouve un boulot au nom de Jésus. Que la vie de Nadège soit restaurée. Envoyez les sujets de prière aussi en inbox, mais vraiment envoyez des sujets de prière consistants. Votre truc que vous écrivez une ligne là, c'est pas très, très, très. Enfin, je sais pas. Je prends beaucoup de temps pour enseigner pour que vous compreniez que si je comprends l'art de prier, et je comprends les outils de prière, je comprends les versets de prière, ça fait de moi maintenant un, un général d'armée, quelqu'un de redoutable. Nous restaurons, nous restaurons l'institut de beauté, la visibilité de l'institut de beauté de Larissa, au nom de Jésus. Larissa, tu vas prendre le kit. Il y a le kit célébrité que tu dois prendre, pour activer ton étoile. Seigneur, restaure, restaure la, la, la vie de Berman et son nom. Restaure, euh, souviens-toi de la famille de Diane Wansi. Que le dossier de, de Mombo soit accepté. Et qu'on l'embauche au nom de Jésus. Bon, Facebook, je vais faire à, à 18h ce soir. Il y aura prière. Donc Envoyez vos. Euh, nous restaurons le foyer de Rosine au nom de Jésus. Seigneur, accorde le travail à Guilis Restaure les finances d'Edith, Père. Donne-lui des idées pour qu'elle puisse créer encore d'autres. Seigneur, ouvre les portes de Mireille Florial. capturée. Seigneur, restaure la vie de Nadou. Restore Lucienne Fonjo. Seigneur, protège les enfants de Marlène. En 18h, euh, j'aurai un peu plus de temps pour faire vos sujets de prière. Écoutez ce direct encore et puis notez. Et quand tu fais une prière, mets toujours le, sujet, mets toujours le verset biblique à côté. Ok Voilà.